Comment allez-vous la Guadeloupe J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous ici, ça va, on fait aller, on tient tranquillement. Et nous sommes à la veille d'une belle fête familiale et dans cette émission qui n'est pas comme toutes les autres émissions, vous voyez nos tables, vous voyez ce qu'on fait, vous avez l'ambiance, et eh bien, vous verrez tout à l'heure, ça sera devant vous. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de passer ce petit moment-là avec des gens que j'aime et qui nous aiment aussi parce qu'ils viennent à chaque fois que nous les invitons, eh bien, ces personnes-là, elles viennent nous rendre visite, elles viennent avec nous, elles viennent discuter, échanger et nous apporter des informations qui vous servent bien et qui nous servent aussi à nous. Alors aujourd'hui, après avoir vu euh, dans l'émission précédente la numéro une, vous avez vu Fab, vous avez vu Marie d'Été de Concept Thérapie et là dans cette troisième partie, et eh bien vous voyez l'association Famille Rurale de Grand Mounanou et que vous connaissez à travers Mirela qui est déjà passée, euh, dès le début de l'émission j'ai appelé Mirela parce que c'est pas moi qu'on connaisse, c'est tant qu'on se connaît et on s'est connus dans ce milieu euh, de la télévision lors d'une émission et un palachéo parce que ce qu'elles font me plaît énormément. Ce sont des gens qui se consacrent à d'autres personnes, qui font des choses, mais elles sont... On va rappeler tout à l'heure avec elles ce qu'elles font. Elles vont vous rappeler cela dans les grandes lignes. Mais comme on est le 23 décembre 2021, eh bien, nous sommes là pour un peu aussi vous montrer les petites choses que vous pouvez faire avec mamie à la maison, Tati, elle, qui, qui est là avec vous, euh, pour pas qu'elle s'ennuie, eh bien, vous allez pouvoir faire des petites choses avec elle. Ou alors, comme euh, euh, Ariane va nous expliquer tout à l'heure, pour leur dextérité, faire des petites choses, pour leur mémoire, faire des petites choses, profiter de ce réveillon de Noël pour être en famille et puis pour faire des choses en famille. Ah voilà, nous allons découvrir euh, cette table maintenant qui deviendra la table là, devant vous. Hein. Nous pas qu'on un peu trop. C'est brut, hein? Alors on découvre, on commence à voir les petits pots de peinture, on commence à voir... Euh, un petit peu, voilà, on va montrer, en tout cas si vous êtes là, restez avec nous, ne bougez surtout pas, c'est euh, un petit moment Noël que nous repassons ensemble euh, avant le 24, alors c'est ça nous là qu'a fait les autres là. Anouni, Mirella, ça va? Ça va Raphaël, bonjour à tous. Et euh, nous avons Ariane Nomed. Euh, oui, bonjour, euh, bonjour la Guadeloupe. Hein. Bonjour, alors on bonjour. va faire comme ça quand elle va, voilà. Mm -hmm. Ariane reprend parce que je ne sais pas si euh, Mounsoudan nous l'attendent vous. <rire> Alors c'est Ariane Tisser nomed bonjour à tous, bonjour, bonjour la Guadeloupe Et a juste à côté, mamie. on a Mamie, euh, mamie on va lui victoire. donner coup aussi, Mamie Victoire, victoire. Mamie, mamie est, concentrée est concentrée sur ce qu'elle fait Je vous dis bonjour et je vous dis, euh, on tient bon, on garde la morale et puis il y a beaucoup de choses à faire euh, pour s'en occuper voilà, voilà, il faut s'occuper et les oui, raisons, parce que la prof, comment elle s'occupe depuis tout à l'heure, elle... Voilà. Oui, nouvelles... ouais. on n'arrive pas, on s'en sort pas, on n'arrête oui. pas. Oui. Donc, les, les, les euh, familles rurales, les grands mounes en nous, euh, si on doit faire un petit topo sur l'année, on, on dira, ouais, bon, mais pas trop belle, etc., etc. Donc, nous, bienvenons, parce que c'était un petit peu consonance négative. Mais pour Noël, qu'est-ce que vous proposez? Alors, je vois qu'il y a des choses. Ah, qui va commencer, qui va nous dire un peu ce qu'on propose pour les tables, par exemple Ah, bon, Madame Tissue. C'est Madame <rire> Tissue qui va nous dire. <rire> oh, oh, oh. Ah ben oui, allez, vas-y, Madame Tissière, Alors, oui. <rire> euh, Dans nos, notre programme, hein, on a un programme toute l'année et euh, calendaire. Mm -hmm. Ça veut dire chaque, euh, chaque fête, mm -hmm. on prépare déjà, on fait des ateliers avec nos aînés. Mm -hmm. Et nous avons choisi cette année que de préparer la table de Noël. À la table de Noël, on se rappelle qu'on faisait des ponches, il ouais. y avait des bouteilles. Mm -hmm. ben nous, nous avons ramené la bouteille au cours du jour, à la façon famille rurale. Ouais. Je Nos vois bouteilles, les bouteilles. <rire> mm -hmm. <Elles> sont habillées. <rire> Nos bouteilles sont habillées selon ouais. le, euh, le souhait de, de, de l'usager. Oui, de, hein? de, ch de chacun. De il oui, oui. hein? y, y, y a des thématiques. Ça peut être euh, euh, champette, hein, ouais. comme on voit la bouteille là. Ça peut être le luxe, ouais. avec on voit les strass. Et ça peut être la mer. Et il y en a d'autres encore. On n'a pas tout ramené. On n'a ouais. pas ramené les centres de table, la bougie de Noël ouais, qu'on fait. Et, puis, et vous fabriquez vous-même la bougie? Oui, on fait. en fait, on a ouais. la bougie qu'on peut aussi la faire. Mm -hmm. On coule les bougies, mais aussi pour avoir de grandes bougies, on mm -hmm. achète des bougies et on habille la bougie. Ah, mm -hmm. La, la là, bougie même est habillée. La bougie est habillée. La bougie est en fait mm -hmm. Donc, pour <rire> cela, il faut que la bougie soit dans un, euh, un, un contenant. Un socle, pour que ça ne soit pas dangereux. Voilà, voilà. On utilise euh, du matériel spécifique pour mm -hmm. que ça ne prenne pas feu. Oui. Et euh, on fait aussi les nappes, comme mm -hmm. mamie. Euh, mamie est en train de travailler sa nappe. Sa nappe. Mais moi, je, je, je, je suis en admiration devant la manière dont elle fait. Et qu'elle ne par pas par si c'est moi longtemps, tu sais, mm -hmm. tout ça, j'ai ma Parce que, trop d'énergie Mais là, elle a posé énergie, elle a fait t es, t es. Et je ouais. suis pas satisfaite. Et elle n'est pas satisfaite. comme bon, elle victoire. La, dit. Vie, <rire> la <m 'é> <rire> victoire. Elle est toujours ouais. satisfaite, mais ouais. après, le résultat, elle est contente. Figurant. Ah, oui, elle est très perfectionniste. Hein. Elle, en fait, chaque. Euh, euh, atelier à son mmh. objectif. Mmh. Là, euh, elle ne peint pas pour peindre. Déjà, ouais. c'est valorisant parce qu'elle aura une nappe, mmh. mais après, euh, au niveau de ce qu'elle fait, puisqu'elle mmh. a des problèmes de canal carpien, qu'elle mmh. a été opérée, c'est pour sa destérité. Okay. Parce Donc que moins elle va. Dire, mal quand elle fait ça, voilà. elle fait... ça permet de faire travailler mmh. les droits. Mmh. Ça, mais mamie, est-ce est que, cause... est que vous avez de la douleur quand vous faites ça Non Non, non. non? non, non, non. Ça ne réveille vieille. pas la douceur, la douleur. De temps en temps, il, euh, voilà. il faut arrêter. Pour... Ça lui permet ouais. de se concentrer ouais. aussi, c sûr. de se valoriser. Chaque chose, mm -hmm. tous nos ateliers ont des objectifs. Alors nous rappelons quand même euh, euh, mm -hmm. le, le but hein, de Famille rurale. Voilà. On va quand même rappeler. Ah oui, oui, oui, mais nous, nous avons <rire> ces autres fenêtres à plat pour mamie. Et, et tout à l'heure, nous pouvons garder les composantes qu'elles ont là Et les petits trucs qui sont là. Et ça, et ça, et ça. Le gros qui n'a pas ça. Là. Alors, là, ça, ça c'est la bouteille, bouteille champêtre en fait. Oui, mais comment la, ça, cette forme euh, de bouteille la là, c'est un ni n'y pas ni Métis et Métis Salem, et je dit vous ne pouvez pas comme moi-même. Alors, moi je cherche au débrouille début, ne pas Nous, c'est la récupération. On a fait une bouteille mais champagne. Je sais pas si que vous avez vu ce qu'il y avait dedans. Ah ben voilà, donc je ne sais pas qu ce qu'il y avait dedans, mais la bouteille comme était belle. Non, un... c'est-à-dire que ces sortes de, de bouteilles ont des noms. Ni le, le mag ça ça Magnum, le Jérôme le matusalem ça c'est Magnum. Même. Voilà, c'était juste pour de faire comparaison. Moi, moi, tout va bien pour y aller. Il va falloir que nous, nous cherchions ces informations. C'est la plus grosse qui est Mathieu Zalem. Voilà, voilà. Nous connaissons quand même. Donc, euh, les filles ont apporté des bouteilles habillées, des bouteilles qui ont des, des, des colliers, des robe à paillet à yon, des bouillets comme machines, barreau blanchissé. Et ils ont porté yon qui a fait la pêche. C'est vrai que nous, nous avons fait poisson grillé aussi à Noël. C'est vrai que nous avons fait des petites comme ça. Ça dépend Nouël. du poche qu'on va, va mettre dedans. Ah, le poche peut être à base de produits de la mer. Non, pas, pas spécialement. spécialement. Pas cest ah, à c'est à quoi tu attaches le ponche. C'est-à-dire que la personne qui a fait, euh, Oui, il, il on fait. peut mettre un rhum, un rhum, plutôt au lieu de mettre un ponche dans un bouteille-là, plutôt un rhum. Parce que oh. les gens qui sortent de la pêche, c'est le rhum avec le cible. D'accord, d'accord, on comprend l'alerte. Donc, il veut voir, mais le rhum... Voilà, Alors, en géant, en, en géant même. 6, voilà, voilà. C'est ça. Et mettre dedans. C'est ça, j'en comprends maintenant. Alors, la bouteille qui est là, si, si moi j'ai une bouteille comme ça, je mettrai un petit cibot euh, si, dedans. De dedans? Je, je mettrai un petit shrub. Voilà, euh, petit, petit, petit, donc, euh, Tu fais ta bouteille avec, en fonction de. Il voilà. y a ceux qui ont habillé en madras, donc ça peut, mm. Le madras peut-être. Mais c'est de... trop commun. Là, j'aime bien parce que le madras, pourquoi pas, tout ce bout de la Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du madras dedans. Comme on dit, on a des petits. Que, avec le madras qui ont un Ah bouteille. vous mettez des des pas des, que des, du des madras cordes. il ouais. y avait aussi euh, de du, la cor raffia, raffia des, des trucs des papillons posés en l'air des fleurs ouais. donc c'est n'est pas du madras pour mettre du madras c'est mm -hmm. vraiment une bouteille, et vraiment... hein, il oui, y a du sable aussi sur les bouteilles Oui il y a du sable il y a des filets il y a pêche là <rire> six étoiles là six étoiles de mer c'est tortue hein, c'est... Mais d'où viennent toutes ces idées-là mais... <rire> je, je, je, je, je, sans arrêt 80 travailler, 90 ben, réfléchi. on réfléchit. On, oui. on a un groupe, on a l'équipe pluridisciplinaire. Oui. Euh, il faut dire que chaque personne en famille rurale a son... Oui. À sa place. D'accord. Euh, on va... Mon médium, c'est tout oui. ce qui est art. Mmh. Tout ce qui est peinture. tout Développement, tout ce qui est aller chercher. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que je, je, le, ce travail mm -hmm. me vient à moi. Oui, et ce, quand je réfléchis, mm -hmm. je donne à tout le monde. Ouais. On s'assoit. Et, et, euh, et on s'assoit avec euh, ouais. euh, ce, ce, le projet. On s'assoit avec. Euh, je dis est-ce que c'est bon mm -hmm. Comment on va travailler telle chose Comment ouais. on, va, on va travailler Cette année, on a travaillé tout autour de l'estime de soi. Mm -hmm. Avec tout ce qui était négatif, on tournait mm -hmm. en positif. Wow. Donc on, on a travaillé le totem mm -hmm. Je veut dire, comme je le dis très souvent mm -hmm. Crucifier ouais. tout ce qui n'est pas bon. Okay. Donc c'était euh, sur du papier brûlé mm -hmm. Que nos aînés écrivaient ouais. tout ce qui n'allait pas dessus pas. Et on le colle sur euh, on la collé mm -hmm. sur euh, une planche mm -hmm. qu'on a peint mm -hmm. Qu'on a vraiment Que vous avez rendu euh, agréable à la vie Voilà Donc euh, on a un programme ouais, ouais, ouais. sur l'année ça n'a pas mais été... Mais ça, ça travaille ça. alors dans ta petite tête. Hein, ça bouge, <rire> ça travaille beaucoup là. <rire> Ouh là J'imagine, hein, ça coupe pour l'année prochaine. Hein, il va y avoir des places dans les il a vu ma C'est vrai, ça monde, cogite, hein. ça cogite Noël, ça cogite noël prochain, non mais Noël prochain, elle a mis là, nous voit on le Ah oui, elle ah toujours Parce show, que tu m'as Elle tu m'as emmené des bijoux. Oui, j'avais fait des bijoux. Des bijoux quand tu avais emmené. Et qui a fait tout, bidet Et qui a transformé... Voilà, en oui. bien, ouais. on ne peut pas transformer, un hein? en métal, un bité, pas métal fort. On, on, on, on, un truc, euh, oui, c'est Noël, hein? donc il, va, il, va, il, il s'est échappé, bien évidemment. Sa maman est là-bas, il a sa petite montre et il est arrivé à l'antenne. Alors, puisque tu es à l'antenne, c'est Noël, c'est réveillé de Noël, et bien voilà, à hein, qui là, et nous, qui a échappé, ou sorti, il a échappé à la vigilance de sa maman. Euh, Murphy, tu vois mon invité? Est-ce que tu vois, eh, voilà, mon invité est là et il a échappé à la vigilance de sa maman qui va rester là elle est parce que sinon elle passera devant la caméra et ça, ça montre parle en plus. Bon, t'as qu'à parler. Alors Mirella, pour, pour nous rappeler, pour nous rappeler, tu peux faire une photo, eh, vas-y, te gêne pas. Tu fais, tu fais la photo ou tu l'enregistres parce qu'il n'y a pas également. <rire> bon, voilà, c'est oui. Donc, tu veux faire de la peinture Tu feras de, de, dans la maison. <rire> Donc, attends, laisse la dame parler parce que c'est la dame qui va nous dire euh, euh, ce qu'elle fait dans son association, d'accord Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette donc, association euh, Oui, comme euh, Ariane l'a dit, pour compléter, donc euh, tout au long de l'année, en fonction des mois, des semaines et des événements, nous accompagnons. On ne va pas dire qu'on ne fait pas pour la personne, on accompagne euh, dans son projet de vie mm -hmm. et qui peut évoluer à tout moment de l'année parce que. Mm -hmm. On peut partir sur une base et puis après, au cours, que la personne éprouve un autre sentiment, un autre besoin. Donc, nous allons orienter, il faut pouvoir rapidement adapter, adapter. Cette, cette, cette activité mm -hmm. avec la personne de façon à euh, la faire lâcher ce qu'elle a envie de lâcher. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. ça peut être des ateliers... Des exutoires, en fait. Voilà. Alors, il faut ça peut être la peinture. Parfois, oh. on a des ateliers bijoux... La décoration de bouteilles, mm -hmm. vous voyez la nappe, elle fait sa nappe, elle va. Là, c'est ah, c'est un... un centre de table. C'est un centre de table ouais. qui est... qu'on peut ouvrir, non euh... vraiment qui a. Et que là, qu'on avait commencé à mettre de la dentelle, mais c'est de la vraie dentelle, ouais mm -hmm. C'est décoré avec des bijoux. Donc, chaque fois qu'on Mais là, mais pour laver, faire... alors, avec les bijoux, ça passe aussi. On peut laver sans oui, problème. Si, parce que c'est la peinture qui c est faite pour... Non, mais je veux dire, bijoux. Les, les, les bijoux, comment on fait oh, pour adapter il y, a, il y a des trous ah. comme euh, les boutons ah. pour coudre Oui, le... ça a été cousu. Ah. Ça a été cousu, oui, oui. voilà. Parce pour, Donc, pour que sinon. aussi. Coller aussi, oui. mais quand on colle, ça part pas. Non. non, il suffit de laver, la faire. Je demande tout ça parce que moi, j'ai dîden là aussi. Oui, eh. parce qu'il y, y a la, la colle aussi adaptée oui. au tissu et au tis tis tis. bijou. Mmh. Eh bien, il nous reste trois minutes pour, pour cette partie-là. Nous allons nous intéresser quand même à deux minutes, nous intéresser à, à, à, à la présence des personnes âgées chez vous. Oui. Hein? Euh, euh, donc, Mamie Victoire Victor. est là depuis le début. C'est comment pour vous, Mamie Victoire? Comment vous êtes avec les jeunes dames qui sont là oui, Ça se passe suis, bien euh, Oui, ça se passe bien. On va les donner son sont... micro par là. Oui, Elles, elles sont bien. agréables, je les aime beaucoup d'ailleurs. Nous rentrons d'ailleurs de VVF. Oui. Nous avons passé. C'est un agréable amour. Oui, oui, oui. C'est convivial et j'attire mon y Je les aime beaucoup. Ça se voit qu'il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. là, Ça se voit vraiment. Je les aime beaucoup, beaucoup. Même moi, j'ai dans l'amour là aussi. Eh bien, nous nous allons nous séparer pour mieux nous retrouver tout à l'heure. Et puis, je vais rendre Monsieur Thorin à sa famille, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Dis comment tu t'appelles. Dis ton nom tu t'appelles? Ou j'ai échappé qui nous? Tu dis ton nom? Je m'appelle. Je m'appelle Diane. Diane? Mm -hmm. C'est pas pareil, tout ça Oui tu parles. ça On t'a pas besoin de toucher. Dis, dis euh, ton prénom. C'est Géan. Ouais, c'est D'accord. Et tu t'es échappé au courrier. ou, ou trouver et, et moi je suis qui alors? Moi je suis qui moi? Toi es, mamie. Voilà. Échappé. Oh. Il, il vient trouver mamie. Et Merci. maman là pa, pas suivre. Qui bouge. Oui, tu es venu chercher Mamie. Maintenant, on a fini, on s'arrête, on, re, on revient, les filles. Vous ne partez pas parce qu'on n'a pas terminé. Et Monsieur a trouvé un moyen d'échapper à la vigilance de sa maman. Ouvre pour ta studio là et vini. Et comme c'est Noël, c'est réveillon, et aime ses familles, c'est la famille. On est là pour vous souhaiter justement un joyeux Noël. Et nous, nous, nous là pour nous parler les autres, de la famille, les personnes âgées, les tontons tatis et les enfants. Alors, nous acceptons ce petit qui est arrivé et qui va nous laisser travailler tout à l'heure, n'est-ce pas, Géanne n'est-ce pas? Tu fais un bisou à ton frère? Voilà. À tout le monde, à maman. Tu fais un bisou à maman. Voilà, mamie, tout le monde. Voilà. Merci merci. On se retrouve tout à l'heure pour continuer cette belle rencontre.